Hey Salut à tous Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de gaufres liégeoise Elsie, Une dinguerie intergalactique. Avant toute chose, je vous laisse cliquer sur un petit bouton qui est quelque part sur votre écran où c'est écrit « s'abonner ». Comme ça... Vous vous abonnerez, ça me fera super super plaisir, et puis bah, du coup ça me motivera à faire d'autres vidéos. Autre chose, vous pouvez cliquer quelque part en bas, je ne sais absolument pas où est-ce que c'est, il y a une petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et ça c'est plutôt génialissime. Trêve de blabla, je commence tout de suite la recette et je vous présente les ingrédients. Alors pour cette recette, on aura besoin de poudre d'amande d'un œuf, de farine, de lait d'amande de sucre complet. De levure boulangère déshydratée, de compote de pommes, d'arômes de vanille et d'une pincée de sel. Bien sûr, et super important, un petit sel qui chante. Hey, baby. Oh. Ah. Caméra 2, ça tourne Donc là, du coup, moi j'ai fait tiédir mon lait d'amande et je vais tout simplement y ajouter ma levure sèche. On mélange un petit peu et on va laisser poser ça pendant 15 minutes À couvert, bien sûr donc quand je dis à couvert <rire> c est, c est... <rire> ma levure en fait gonflée avec mon lait <rire> Donc là, du coup, je vais mettre euh, mon petit bol avec donc mon lait, ma levure, avec un torchon dessus et je laisse bien euh, de côté pendant 15 minutes et on s'en resservira après. Ensuite, donc je prends mon bol du robot pâtissier, vous pouvez également le faire sans euh, robot pâtissier, tout simplement à la spatule. Je vais ajouter donc tous mes ingrédients secs, donc ma levure, ma poudre d'amande, mon sel, mon sucre et c'est pas sec, mais mon arôme de vanille. Et ensuite, J'ajouterai mon œuf et une fois que mon lait euh, aura fini de gonfler avec la levure, ma levure en lait et ma compote. vous ai battu pendant, on va dire, euh, 5 minutes non-stop. Là, je vais tout simplement venir couvrir ma pâte et on se retrouve dans 45 minutes. Et oui, comme je vous l'ai dit, toutes les choses comme ça, ça se mérite. Je ne savais plus quel terme employer. Ça se mérite, donc on attend pendant 45 minutes dans un endroit à température ambiante et on se retrouve pour la cuisson magique de mes gaufres. A tout de suite On se retrouve 45 minutes après notre petite pause. Et on a une belle pâte. Donc là, j'ai tout simplement fait préchauffer mon gaufrier de la mort qui tue. Et en fait, là, on vient tout simplement prendre deux cuillères à soupe. Ces cuillères à souples est-ce que vous les avez vous aussi Ces cuillères qu'on a fait de nos grands-parents, est-ce qu'elles ne vous donnent pas trop envie de manger des céréales avec du lait Je déteste le lait, mais juste des céréales. Dites-le moi en commentaire parce que moi, dès que je vois ça, j'ai trop envie de me taper un bol de céréales. Donc vous prenez vos deux cuillères à céréales et en fait, vous venez faire tout simplement des petits tas au milieu de votre gaufrier. Vous laissez le temps bah, de cuillère comme une gaufre normale, vous débarrassez, vous dégustez et vous, vous êtes au paradis. Paul, la poupoule, la poupoule, la macarena? Bah ben si. Ben si! mais il faut que j'en ai une! Ouais. <rire> C'est un monde. Oriental! <rire> Voilà, donc du coup, on obtient de jolis gaufres. Je les prends avec mes doigts parce que c'est moi qui vais la manger juste après. Donc on obtient de jolis gaufres liégeoises. Vous pouvez les déguster tel quel ou avec un petit filet de sirop d'érable. Vous m'en direz des nouvelles. Euh, le surlendemain ou le surlendemain, ce qui si vous en reste et que vous voulez encore les manger, euh, vous pouvez aussi les faire au grippin. Vous les mettez dans votre grippin et ça les fait légèrement croustiller. C'est une petite dinguerie. Vous m'en également des nouvelles. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pareil, si vous préférez voir des versions, euh, on va dire saines, des pâtisseries habituelles, ou si vous voulez des, des petites bombes caloriques. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la photo sur mon ventre, à activer la petite cloche comme ça vous recevez une petite notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Ça, c'est plutôt cool. Et également, n'hésitez pas à aller voir dans ma barre d'infos. Euh, je vous mets le lien de ma page Instagram, comme ça vous pouvez voir bah, tous, mes, tous mes tests de recettes, ma petite vie quotidienne, ma vie de dingue, ma vie fouille, quoi. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo